fuite détectée sur le réseau intérieur entre le mur et l'intérieur dans une copropriété une petite copropriété on entend bien la fuite maintenant on va fermer la vanne qui correspond à l'extérieur une recherche de fuite pas compliquée, mais c'est quand même suite à la demande du plombier. Là, on n'entend plus la fuite. On va recommencer. L'assurance habitation prend en charge la recherche de fuite, le, le, la démolition et le rebouchage, sauf la réparation elle-même de la fuite. Oui. ça il faut que vous fassiez appel à votre assurance comme ça au moins ça vous rembourse tout à mon assurance. habitation votre assurance maison oui mais qu'on a une fuite encastrée dans la, entre la maison et l'extérieur oui. cette idée recherche de fuite vous avez parlé de la euh, ça veut dire le, dé, le démontage euh, la casse pour remplacer le tuyau oui. c'est ça vous le faites vous c'est la compagnie qui, c'est le plombier qui nous a missionné qui ah, Bah, il faudra fermer la vanne en attendant vu voilà. oui, qu'on a une vanne qui, qui fonctionne bien. Mais je marcher ma machine à à... Oui oui oui, c'est juste le robinet d'arrêt extérieur. Voilà,